Pour moi, les communs, c'est ce qui est partagé dans le souci de s'enrichir collectivement de façon respectueuse. f <laughs> f